2. 1. C'est parti, l'image est belle, la lumière est fantastique sur nos peaux de, de bébés. Nous sommes live. Enfin, live non, nous bonjour, sommes enregistrés. Bonjour, bonjour. Bonjour, Stefano. Stefano Eduardo, comment ça Eh bien, dirais, euh, au moment... Quelque à dire, C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'une société globale est touchée par une pandémie. Euh, avec surtout cette vitesse et cette propagation et cette panique. Pardonne-moi, je, je te laisse. J'ai trop l'habitude de parler dans mes propres vidéos. Je te laisse. Présenter non, non, je t'en prie, en fait, euh, nous sommes en duplex donc depuis euh, Rome et Genève. Rome qui est en quarantaine, comme le reste de l'Italie. J'ai oui, l'image oui, qui saute. Jusqu'au 3, jusqu 3 avril, qui est une date, euh, pour l'instant, euh, provisoire, au sens où euh, on ne sait pas tellement s'il faut y croire, sachant que les nouveautés vont à un tel rythme que le 3 avril peut devenir le 14, ou le 30, ou le mois suivant, ou bien malin, bien malin, qui peut anticiper les choses à plus de 48 heures en ce moment. Oui, logiquement, lorsque l'on voit, ce, lorsque l'on suit la courbe de progression de ce genre de, de, de pandémie, euh, si on fait le, le calcul euh, basé sur les données actuelles, nous atteignons le pic, euh, en tout cas en Italie, vers début juin. Et donc, après, ça régresse, et ça régresse en généralement, généralement assez vite. Donc, ça veut dire que le, le pic des contaminés n'est pas encore atteint, loin de là. Et euh, il faut se préparer, en tout cas, pour vous en Italie et nous, bientôt dans le reste du monde, très bientôt, à, à vivre de manière assez recluse et limitée pendant encore bien deux mois, deux mois et demi. Ce n'est c'est ça mathématiquement le résultat il n'y a pas de comme tu sais les espoirs et les miracles n'existent pas tellement dans le monde de la physique et de la mathématiques la progression ira jusqu'au moment où il n'y a plus suffisamment de contagion possible et à ce moment là ça se résorbe et on comptera à ce moment là les victimes directes et indirectes de cette pandémie qui nous a un peu tous surpris je dois dire même, même, même ceux qui se préparent. Oui, alors je ne sais pas si tu veux que, que, que, que j'analyse à ce moment-là ou pas. Je me contenterai pour préciser ton introduction. Peut-être euh, peut rappeler deux choses. Premièrement, comment on se connaît Parce que je ne suis pas certain que tes abonnés ou que ceux qui tomberaient sur cette vidéo me, me connaissent. C'est vrai donc en fait, euh, moi à la base, je n'ai rien à voir avec les épidémies, les pandémies ou les crises sanitaires. Moi je suis un ingénieur et un sociologue et mon truc, moi, les, ce sont les relations humaines, les relations hommes-femmes notamment. Donc j'ai écrit une, une énorme base de, de contenu, une bibliothèque de conférences sur le sujet qui est, qui, est, qui est assez unique en France, enfin qui à ma connaissance est unique, que les gens... Euh, Télécharge avec intérêt, consulte depuis un certain nombre d'années. Ces conférences, ces contenus ont été relayés sur certains sites, certains très grands publics, mainstream comme on dit, d'autres un petit peu plus discordants ou dissidents comme on dit. Et toi, comme tu es un petit peu entre les deux, comme tu as cette capacité à aller d'un média mainstream à un média quasiment défendu d'une semaine à l'autre, eh bien nos routes se sont croisés à... à cette occasion et on s'est rencontrés, on s'est croisés quelques fois pour déjeuner, voilà, comme ça. On a échangé, mais de façon très abstraite, sur les sujets du survivalisme. Je ne suis pas un survivaliste, je, je pense que c'est important à ce stade de le, de le préciser. C'est la première fois que je remplis des placards avec, le, le, dans ma tête, le calcul, le décompte, c'est-à-dire combien de jours je peux tenir, euh, et encore, je l'ai fait en me, en me raisonnant, c'est-à-dire que, Via Twitter, j'avais en avance les infos que ça allait barder, mais je n'ai pas eu le réflexe d'amasser à l'excès en me disant « il faut qu'il y en ait un petit peu pour tout le monde ». Donc je me suis auto-rationné dans le rationnement, un peu selon le principe kantien de l'impératif catégorique, qui est « comporte-toi comme… Enfin, »« évite te... de te comporter d'une manière où si tout le monde te copiait, ça serait invivable ». Donc euh, voilà, ça c'est pour moi. Et après, par rapport au fait que je sois en Italie, c'est vrai en ce moment, mais je ne suis pas assigné à... Enfin, là, on est assigné à résidence parce que physiquement, je m'y trouvais au moment où le décret ou l'ordonnance du gouvernement est passé. Mais premièrement, je ne suis pas italien. Et deuxièmement, je ne réside pas en Italie. J'habite entre l'Italie et la France à égale importance. Et là, ben, j'avais tout simplement le choix, puisqu'encore une fois, on sentait les choses arriver. Quand on n'est pas un utopiste B.A., on sentait, si tu veux, que ce lockdown allait arriver et j'avais le choix de le vivre soit en Italie, soit en France. Et j'ai fait le choix de rester ici, mais j'aurais très bien pu, il y a une semaine, prendre le... acheter un billet d'avion au plein tarif, ou prendre le premier train et me casser en France. Je pense simplement que la misère sera la même, et que, comme disait Pasolini, Rome est un bien bel endroit pour attendre la fin du monde. Voilà. Absolument, c'est même la, la plus belle ville, euh, du, une des plus belles villes du monde, et euh, avec une population euh, tout à fait intéressante. Et je, je suis curieux de voir comment, euh, comment est la réaction, si elle est festive, si elle est énervée, si elle est, euh, comment ça se passe à Rome ben Alors, en réalité, il y a eu trois phases. Euh, il y a eu une phase qui a duré, en gros, jusqu'à dimanche dernier. Nous sommes aujourd'hui le 13 mars 2020. Donc, dimanche dernier, c'était le, bon, le 8. Donc, jusqu'au 7-8, il y avait une sorte d'incrédulité, euh, parce que, encore une fois, un petit peu comme à l'époque de Tchernobyl, euh, l'esprit le, le, humain a tendance à considérer que, euh, des, quand on confine avec des barrières physiques, un, un virus ou une radioactivité ou quelque chose, et bien, le truc obéit et il reste. Donc, pour le Romain... L'histoire du coronavirus était d'abord quelque chose qui a touché euh, la région de Milan. Pourquoi Parce que Milan, comme Venise, ont été rachetés. Pourquoi Milan et Venise Parce que ce sont des villes qui ont été rachetées par les Chinois. Il n'y a que des Chinois à Venise pour euh, qui, qui tiennent les commerçants. Également à Milan. Et pour le Romain, rappelle-toi que l'Italie, tu le sais parfaitement, tu Bien connais l'Italie encore mieux que moi, mais c'est un euh, est très récemment unifié. Qu'il n'y a pas eu de centralisation et que historiquement c'est un ensemble de comtés euh, comme ça contingent les, les uns aux autres, mais euh, les gens se sentent très loin les uns des autres. En fait, Rome et Milan, il n'y a pas cette euh, cette république une et unifiée euh, de trois siècles en France qu'il est qu'il est dans un bloc monolithique. Ce sont vraiment deux historiquement deux comtés totalement différents. La Lombardie et là, je ne sais plus comment s'appelle l'autre d'ailleurs. Bon bref. Et donc c'était quelque chose de confiné qui n'allait pas sortir de, de, de, de sa région du Nord. Et de lundi, donc lundi 9, à si je ne m'abuse, à mercredi 11, donc pendant 48 heures, on a commencé à comprendre que ça y est, de toute façon, le, le, physiquement, le problème allait arriver, mais il y a eu cette espèce de de rebond un peu festif de scepticisme avec euh, les, les terrasses affichées euh, quitte à mourir autant mourir le verre à la main etc et les gens dans une espèce de compensation festive si tu veux à, à la muret cathodicus festivus bon bah ben là c'était pas du tout cathodicus c'est très festivus mmh. Mmh. Ils se sont dit ah on va vivre quelque chose de très rigolo euh, serrons-nous les bras serrons-nous les coudes et euh, festetiam et le problème, c'est qu'en 48 heures, on est passé de fester avec des consignes de base sur l'hygiène des mains, l'hygiène de la bouche, mouchée dans son coude, enfin les mêmes qu'en France, à un lockout total. Absolument impossible à prévoir. Je te garantis que le, le lundi ou mardi dernier, c'est-à-dire il y a trois ou quatre jours, personne n'envisageait un lockout du pays. Et je suis encore ce matin sur WhatsApp à expliquer à des amis français incrédules qui me demandent ça va Il y a encore un petit peu de monde dans les rues Non, non, vous n'avez pas compris en fait. On est assigné à résidence avec l'autorisation uniquement de sortir faire ses courses et des contrôles de flics dans la rue où tu ne peux aller, tu ne peux dépasser ton magasin le plus proche qu'avec un formulaire d'autocertification qui déclare et qui signe sur l'honneur avec, avec responsabilité pénale, que tu as une, une obligation professionnelle, professionnelle ou familiale, et tu dois la justifier. Quand tu as rentré en France, il n'y a maintenant plus d'avions, le terminal de l'aéroport est fermé, il n'y a plus d'Alitalia, il n'y a plus de Vélin, il n'y a plus d'EasyJet, il n'y a plus de, DG, plus de Ryanair, il n'y a plus de train, et il y a des covoiturages sauvages d'expats qui cherchent à se déplacer. Voilà, voilà la, la réalité de la situation. Et la France n'a pas la mesure concrètement de ce lock-out. Alors que l'Europe était censée unifier les consciences et on disait, quand on est français, on se sent plus proche d'un laiton ou d'un belge que d'un, que d'un ukrainien ou que d'un, ou que d'un rwandais. Et ben là, il euh, n'y a pas plus sœurs que la France et l'Italie. Ils n'ont qu'une montagne qui les sépare. Enfin, une montagne et une, et une pizzeria à Ventini. Et pourtant, le français et le suisse n'ont aucune idée de notre vie concrète ici depuis quelques jours. Alors, est-ce que les, les, les magasins d'alimentation et les pharmacies, qui sont les seuls autorisés, je suppose, à être ouverts, ouais, euh, sont-ils ravitaillés correctement Alors, euh, encore une fois, euh, je ne te fais pas une réponse simple et unifiée, parce que d'abord, c'est pas mon genre, et puis surtout, ça serait faux. Il y a le centre historique et il y a la périphérie dans le centre historique de Rome, euh, finalement, on est assez peu à... Enfin, même moi, je ne suis pas résident, je, je loue un appartement, mais on est finalement assez peu de non-touristes. Donc, paradoxalement, on est presque sauvé parce que la fuite des touristes nous laisse un peu à bouffer, quoi. Donc, il y a de l'attente devant les magasins, mais c'est une attente, C'est pas une émeute. C'est pas une attente nocturne, il n'y a, a pas de violence, il n'y a pas d'émeute les gens laissent 1 à 2 mètres entre chaque personne, ce qui est absolument stupéfiant visuellement. Enfin, on a jamais, enfin, surtout en Italie en plus, qui n'est pas le pays le plus discipliné, le plus respectueux du, du règlement. Euh, donc euh, je dirais qu'on n'est pour l'instant pas en, en restriction alimentaire. Pourquoi Parce qu'on est très peu à ne pas avoir le statut de touriste. Enfin, moi je suis officiellement une sorte de touriste, mais j'y loue un appartement à l'année, euh, je, je n'y suis pas, 15 jours en vacances si tu veux, d'accord donc on est sauvé par, euh, par le, le reflux des touristes vers leur domicile j'ai vu par contre des scènes de la, de la périphérie, c'est à dire de, la banlieue est plus grande qu'à Paris ici, donc c'est un peu un mélange de banlieue et de périurbain, où les gens dès la veille au soir de l'ordonnance euh, faisaient la queue de, des queues de plusieurs dizaines de mètres devant les supermarchés et qui, qui ravitaille ces supermarchés Ce sont, euh, Comment ça s'organise pour que les supermarchés aient de quoi, de quoi vendre, de quoi fournir à, là, à la population Il faudrait, dem il faudrait demander à la commune, et comme on dit ici, en tout cas, euh, pour l'instant, je suis assez « rassuré » de voir que les services publics fonctionnent encore. Donc il y a encore des bus, il y a encore des métros. Enfin, le métro, bon, le métro à Rome est anecdotique, mais il y a des bus. Les poubelles sont ramassées, ce qui m'inquiétait énormément, ouais. parce que Rome, tu le sais, ce n'est pas la ville de l'efficacité du ramassage des poubelles. Donc je me disais, si par hasard, les poubelles exercent, enfin les, les, le personnel de l'AMMA, c'est-à-dire la Société de Ramassage des Ordures, exerce son droit de retrait, c'est un cauchemar sanitaire en dix jours, en ouais. une semaine. Ouais, bien sûr. Ouais. On se, devient, euh, ça, voilà. on se souvient de, de Naples euh, il y a quelques années. Pour l'instant, les poubelles sont ramassées, même mieux que d'habitude. Peut-être cela va-t-il permettre de résoudre en partie ce problème récurrent. Euh, pour l'instant, euh, sauf sur certains produits, les supermarchés sont encore approvisionnés. Pour l'instant, les services publics n'ont pas exercé leur droit de retrait. C'est tout ce que je peux te dire. Après, pendant combien de temps, évidemment, tu imagines bien que je n'ai pas les cartes. Bien sûr. Alors, le, le point de vue, justement, d'un sociologue, de quelqu'un qui, qui se penche sur, euh, euh, et je rappelle à euh, à nos auditeurs, euh, qu'ils peuvent aller voir une excellente conférence euh, parmi tant d'autres, mais particulièrement intéressante, que tu as fait sur, les, sur le thème des barbares. Lorsque la population barbarisée moderne euh, fait face à, à ce type de problématique, quelle est l'analyse du, du sociologue euh, sur, sur le phénomène en, Spécifiquement en Italie. Qu'est-ce qui se passe dans la tête des des gens, tu as décrit des phases comme ça, un peu de déni, de, de faisons la fête avant la fin du monde, et puis euh, l'échéance arrive. Comment vois-tu vois vois l'évolution psychologique des gens qui se retrouvent chez eux, peut-être pour la première fois à devoir se parler et à rencontrer des membres de leur famille vraiment 24 heures sur 24 Qu'est-ce qui va se passer dans la tête des gens, sociologiquement alors, euh, c'est une question très intéressante et à laquelle je suis obligé de répondre de façon un petit peu biaisée. Pourquoi Parce que moi, ça fait 15 ans que je bosse de chez moi. J'ai lancé mon activité de conférencier, sociologue, etc. Euh, en mai 2006. Nous sommes en mars 2020, donc ça, ça fait euh, 14 ans. On, on, en, on entame la 15e année. Donc en réalité, pour moi, il y a l'inconfort psychologique d'être assigné, mais fondamentalement dans ma vie quotidienne, c'est pas une révolution. Là, je suis à mon bureau romain à 11h38, mais de toute façon, j'y serai quand même, même sans épidémie ou même sans pandémie. Donc, j'en souffre pas dans ma chair, j'en souffre que dans ma tête. Je pense en revanche que, euh, bah, encore une fois, il va y avoir des phases d'agacement croissant des gens qui n'y sont pas du tout habitués à non seulement à, à s'auto subsister. Euh, encore plus à s'auto-alimenter puisque tu sais qu'on est dans une génération tertiarisée où les gens ne cuisinent pas où les gens ne savent pas certains, déjà qu'ils ne cuisinent pas les choses simples, donc, enfin les choses quotidiennes, donc ils savent encore moins cuisiner ce qu'on appelle les légumes, les légumineuses, qui sont en fait ce qui se garde le mieux oui. hein on dit les pâtes, les pâtes, les pâtes, mais une fois que tu as fait une indigestion de pâtes, en réalité ce qui, ce qui nourrit nutritionnellement plus que les pâtes et qui se conserve, ce sont les légumineuses ce sont les pois chiches, les lentilles rouges, les lentilles marrons, les lentilles vertes, les euh, le grano tout, Tu vois, c'est ça en fait. Et donc là, on va se rendre compte que les gens euh, risquent, euh, ça, je, je leur donne une semaine à 10 jours maximum pour commencer à avoir des fourmis dans les jambes et, et pour euh, finalement réclamer un petit peu de, de sortir. Là, ça se tient pour l'instant. Il y a une discipline, je ne dirais pas martiale, mais assez satisfaisante. par contre, euh, effectivement, euh, il va y avoir plein de facteurs qui vont rentrer en jeu, notamment bah, simplement la taille du domicile, ici les gens ont encore des surfaces vitales à peu près correctes, je rappelle que euh, l'appartement que je loue ici par exemple, que, que tu connais puisque tu y es passé, ici c'est considéré comme petit, mais pour Paris c'est du luxe. Ah oui un appartement moyen à Rome, c'est 100 mètres mmh. carrés. À peu près. Entre 80 et 120 mètres carrés. Un grand appartement, c'est 200 mètres carrés. À Paris, un appartement moyen aujourd'hui, c'est 45 mètres carrés. Tu vois mmh. Donc, euh, il va y avoir un problème d'espace de, vital, de confinement et un problème surtout que le côté barbare, c'est-à-dire j'appuie sur un bouton pour être livré, je commande sur Amazon pour être réapprovisionné. J'envoie un esclave du tiers monde avec un blouson Deliveroo pour me porter ma nourriture. Ça, ça va s'arrêter de fonctionner. Et les gens vont se retrouver à devoir réaliser des activités primaires, comme par exemple cuisiner, faire de l'exercice chez eux. Moi, tous les matins, je monte faire de l'exercice sur ma, sur ma terrasse. Je cuisine des plats en quantité que je stocke, etc. Mais c'est parce que je m'autodiscipline depuis 15 ans à vivre comme ça. Et euh, même si je n'ai jamais été un survivaliste, dans un coin de ma tête j'ai toujours su qu'on allait être percuté par des crises, et j'ai toujours vécu en fonction. Ouais. Donc mon, mon capital économique est géré en fonction, j'ai des bouquins dans ma bibliothèque à plus en pouvoir, dont plusieurs dizaines que je n'ai pas encore, encore lus, j'ai capitalisé sur mon capital intellectuel, c'est-à-dire mes conférences qui sont téléchargeables en ligne, donc même si je n'en rédige pas dans les prochains mois, mon salaire n'est pas de zéro, tu vois donc en fait, sans avoir rejoint vos stages et sans avoir adhéré à 100% à l'idéologie du, du collapsing, je l'ai néanmoins intériorisé suffisamment pour là ne pas être à poil. Un certain nombre de personnes, par contre, sont en train de se rendre compte que payer leur loyer, ça va être très dur, leur charge pour les magasins, etc. Et quand ils vont commencer à réclamer à leurs proprios des réductions de loyer et que ces proprios eux-mêmes n'ayant pas d'autres sources de revenus, vont dire ben « écoute, mon coco, la réponse est non », là, ça va barder, ça va barder sévère. Oui, et le, le, le, moi qui, qui suis plutôt un libéral, j'en arrive à me dire que dans ce genre de situation, vu la configuration de l'économie, l'État, et je crois que l'Italie a fait des démarches dans ce sens, doit venir et se mettre en intermédiaire, en finalement, entre toutes les transactions et les garantir pendant la, la période d'une crise qui est... On le rappelle, elle n'est pas structurelle, elle est conjoncturelle, et eh bien euh, garantir les salaires, garantir Bonne les loyers. Ah, après, premier, premier petit désaccord entre nous, la crise, elle est les deux. Elle était structurelle en Italie avec une croissance absente depuis 18 ans et une mmh. récession annoncée, et le conjoncturel s'ajoute, ne s'y substitue pas. Les, ces, ces crises, l'une amplifie l'autre, ça c'est tout à fait juste, c'est tout à fait juste de le souligner, mais disons que le, ce genre d'épidémie. Euh, en tout cas, la, la maladie en elle-même, euh, entre guillemets, ne fait que passer. Et euh, ce n'est pas la première, ce n'est pas la dernière. C'est la première, en, re en revanche, dans une économie globalisée. Et, euh, et donc là, on a l'ensemble de l'économie du monde qui s'arrête, un pays après l'autre. Euh, je pense que nous allons avoir droit à la Suisse et à la France à l'arrêt la semaine prochaine, probablement est comme l'Italie. C'est évident, et les gens n'ont pas conscience du délai. Pourquoi Parce qu'ils n'ont jamais... Si tu, si tu m'écoutes de temps en temps, et je sais que tu le fais, tu dois m'entendre râler après l'absence de logique oui. des gens et après leur absence de compréhension mathématique de base. Des gens oui. ne savent pas faire une règle de trois et ils ne, savent, oui. ils ne connaissent pas la théorie du nénuphar. Toi, je suis sûr que si je te dis l'histoire du nénuphar et du, et qui, qui double tous les jours et à quel jour il recouvre le, la moitié du lac, tu sais que bah c'est oui, l'avant-dernier. C'est l'avant-dernier, bien sûr. Et, et ce problème-là est posé dans les collèges et les lycées depuis des générations, et aucun, et quasiment aucun adulte ne s'en souvient. Tu vois ce que je veux dire? Donc, l'idée qu'il n'y aurait pour l'instant que 1000 morts et que 1000 morts, ça serait inférieur à la grippe, mais on s'en fout. Ce qui compte, c'est la vitesse de progression et la vitesse de propagation. C'est pas que dans l'absolu, il y ait 1000 morts, c'est la vitesse à laquelle on est passé de 100 morts à 1000 morts. Et, et sinon, puisque tu nous, tu nous proposes comme ça de prendre de la distance par rapport à la, à la vie quotidienne et de remonter en arrière, pour moi, il y a un phénomène méta-économique qui est totalement passé sous silence et que dont je n'ai arrêté, arrêté de souligner à, dans plein de dîners, plein de discussions et dont tout le monde se foutait depuis quelques années. Il s'est passé quelque chose de gravissime et de symbolique en 2000, au 1er janvier 2017 ou 2018, je crois que c'est 2017, et dont les journaux ne se sont pas fait l'écho. Pre... Ça fait 15-20 ans que, que la Chine est l'usine du monde. Ça fait 15-20 ans qu'elle produit notre électroménager, qu'elle produit nos médicaments, qu'elle produit notre divertissement, qu'elle produit nos vêtements, etc. Je ne t'apprends rien, j'enfonce des portes ouvertes. Tout le monde le sait. Sauf qu'au 1er janvier 2017, il s'est passé un truc qui est que la Chine a dit on n'est on est plus la poubelle du monde. La Chine était l'usine et la poubelle. Et ça, anthropologiquement, quand une civilisation mange à l'endroit où elle chie, quand une civilisation produit tout en recevant le déchet de ce qu'elle produit, à un moment, il y a un bug sanitaire. Mmh. Et euh, de toute façon, même avant, fin, on sera percuté par d'autres crises, et on ne sait pas quoi faire de nos déchets, et ça, ça vient notamment du fait que tout ce surplus de production non recyclable parce qu'il ne faut pas croire que parce qu'il y a un petit logo ou parce qu'on te dit euh, le canapé que tu viens de recevoir un jour sera recyclé, non. Il n'y a personne qui va démonter ton canapé vis par vis et qui va sortir chaque matériau et le ranger dans une petite, dans une petite boîte. Ce problème était occulté par l'opacité par du traitement du, des déchets par la Chine, mais qu'il est racheté et qu'il est balancé en race campagne. Le, le, le coronavirus s'est né... Dans, ce, dans cette zone de Chine qui est le tiers-monde, car la Chine est divisée en deux, il y a la Chine hautement productive, hautement qualifiée et qui technologiquement est en train de nous mettre la misère. Et il y a une Chine du tiers-monde, notamment la région de Wuhan, où les gens, parce qu'ils n'arrivent pas à, à se nourrir, ont eu l'autorisation par décret du gouvernement de vendre tous les rats et les chauves-souris qui leur, qui, leur, qui, leur, qui leur passaient sous la main. Et c'est toujours quand on commence à produire, à récupérer du déchet d'un côté et à le transformer en produit euh, vendable en même temps, que se passe le problème. On dit euh, ils bouffent des rails, ou des chauves-souris. Ce n'est pas tout à fait exact. Le chinois de base à Wuhan ne bouffe pas des rails, des chauves-souris. Par contre, il, il, il vend sur une espèce de marché dans des conditions sanitaires et de déchetterie infâme, que je vous invite, si vous ne me croyez pas, à aller consulter sur Internet, ils entassent des animaux dans des conditions où les, les fientes, le pus et le sang sont mélangés parce que les cages sont les unes sur les autres et les animaux se chient dessus les uns sur les autres et mangent leur... Enfin, je vous invite vraiment à aller voir concrètement ce dont il s'agit en trois, en trois clics sur Twitter, vous allez voir. Et donc, il y a cette économie du déchet où tout à coup, on va vendre aux au first world chinois le produit du tiers monde chinois dans des conditions d'hygiène absolument euh, épouvantables et ce first world chinois va ensuite nous exporter non seulement sa production mais, sa, mais son, son, son, son tourisme de luxe donc il y a une pour résumer il y a une il y, y a un recoupement extrêmement malsain entre notre incapacité à traiter du déchet et à produire dans des conditions sanitaires correctes et notre, comment on dit, gridi en français, notre, notre pompe sans fond où on leur aspire euh, leur, leur, leur produit fini. Mais tout ça, selon moi, a commencé au, au, premier, au 1er janvier 2017 quand ils ont dit Bon, écoutez, même nous, on n'est plus capable de gérer vos déchets, donc qu'est-ce qu'on fait Et on sera percuté par d'autres. Il y, aura le, il y aura un problème similaire avec le continent de plastique, il y aura un problème similaire avec, euh, on ne sait pas traiter notre amiante, euh, il y aura un problème similaire avec notre discrépancy, discrépancy, notre écart, si tu veux, entre la quantité de choses qu'on leur demande de produire et le fait que ce le, le, les, les déjections et les déchets de cette production ne sont plus humainement traitables. Ce qui euh, C'est tr très intéressant comme, comme, comme point de vue. Je pense qu'après, nous, nous verrons d'où le virus en soi vient, mais la réalité que tu décris est, est, est, est tout à fait juste, tout à fait euh, celle, celle que l'on constate lorsque l'on voyage. Et je dirais même que voilà, là où en Afrique, nous avons par exemple les mêmes conditions de tiers-monde que tu décris, il n'y a pas ou très très peu les conditions du, du « first world » Euh, que tu décris, donc on a, on a des situations un petit peu différentes, mais euh, certainement... L'Afrique n'exporte rien à part du pétrole en même temps. Mmh. En tout cas, le, nous avons à voir un changement radical d'énormément de, de pratiques, de, de, de, de, le fait que tu l'as mentionné, que tous nos médicaments sont fabriqués dans un seul pays, la Chine voudrait nous faire la guerre, euh, elle la gagne en cinq minutes en fermant ses propres frontières. Le... le cette dépendance que nous avons mis en place à des zones géographiques et des zones économiques euh, très productivistes, très concentrées, euh, est, une, est une folie. Est une folie en termes de sécurité, est une folie en termes de, de logique, de bon sens. Et, et je pense qu'il faudra ce genre de crise pour pour nous réveiller, et nous et, et remettre euh, l'église au milieu du village. Mais c'est pas sûr, c'est pas sûr que ça serve, que ça suffise. C'est pas sûr comme, que ça suffit. Comme disait, j'entendais récemment, euh, je crois que c'est Hubert Védrine, citant je ne sais plus qui, qui disait « L'Europe est une tribu de végétariens au milieu d'une jungle de carnivores <rire> ». Et ils sont nombreux, et ils sont nombreux les carnivores. Alors en parlant de carnivores, tu es français, tu, tu connais très bien la France, évidemment. Euh, comment vois-tu la discipline euh, des Français face aux mêmes mesures qui seront mises en place dans quelques jours bah écoute, tu m'aurais posé la même question il y a 72 heures, j'aurais été très circonspect. Mais quand tu réussis à discipliner à peu près des Italiens, tu peux discipliner n'importe qui. Tu connais l'Italie, tu connais ouais. la France, tu connais la Suisse, tu es francophone, tu es, tu es italophone, tu es anglophone, tu es un cosmopolite. Euh, enfin, un bon cosmopolite, tu hein, n'es pas dans oui. le monde d'ailleurs. Tu sais très bien que si tu arrives à peu près à discipliner un Italien, tu vas arriver à discipliner un Français, et si tu arrives à discipliner un Français, tu arriveras à discipliner un Allemand. Et si tu arrives à discipliner un Allemand, tu arriveras à discipliner un Suisse. Pour moi, la, la, ce, qui a, ce qui a réussi à discipliner l'Italie, c'est toujours cette logique clanique, tribale ou comme dirait euh, Todd, euh, la famille nucléaire, Là, tu sais. Personne n'y croit tant qu'un membre de sa famille n'est pas touché. Oui. Mais quand un membre de ta... et la, la, les familles étant grandes et élargies ici, quand un membre de ta famille, même très loin, à Brescia, à, en Ligurie, en Lombardie, etc., ou même dans les Pouilles, est touché, tout à coup tu prends la conscience réelle de, de ce que veut dire le problème. Ouais. Donc y aura, on sera sous le feu, sous l'étau de deux marteaux. Le marteau réglementaire, donc la, la, la, la, la, la baguette, quoi, le, la, la massue, le fusil, et de l'autre, celui un petit peu plus sensible, un petit peu plus charnel, de, euh, on dit que n'importe qui dans l'humanité est à portée de sept contacts, hein, tu sais, tu, tu, tu peux aller euh, de toi à Jeff Bezos, s'il n'y a que sept contacts maximum, et encore, parce que c'est toi, il n'y en a certainement que 3 ou 4, voilà, c'est ce que j'allais dire, <rire> il y en a certainement pas enfin, même 2. un en fait, moi voilà. je connais quelqu'un qui le connaît très bien. Donc il y a certainement, ben voilà, quoi. Bon. En tout cas, euh, tu, tu n'as que sept contacts jusqu'à une tribu papou euh, en Afrique, et donc par cette logique-là, nous n'aurons tous que finalement un ou deux contacts à la maladie. Donc ça, ça arrivera, ça sera le revers de la médaille du monde connecté, si tu veux. Donc c'est un peu enfoncer une porte ouverte, mais il y, y a les portes ouvertes et il y a la réalité charnelle. Et tu n'as la conséquence d'un lockout. Ou d'un i au resto à casa, comme on dit ici, que quand tu vois ta propre rue vide. Moi, l'appartement dans lequel je, je réside ici, quand j'y suis, est dans la rue quasiment. Enfin, tu le sais, c'est dans la rue la plus quasiment la plus passante de la ville. C'est dans le quartier de Piazza Navona, qui, pour ceux qui ne connaissent pas, ça serait un peu à Paris l'équivalent de. Je sais pas, ça serait quoi à Paris, Piazza Navona euh... Alors, ah c'est incomparable, c'est beaucoup mieux. <rire> non, mais bon. Mais euh, Place Vendôme. C'est un, une sorte de place Vendôme ben, Non, parce que place Vendôme, ce n'est pas vraiment... Applicable. Le marais le... Voilà, ça serait dans le marais, si tu veux. Le châtelet, et oui, un truc comme ça. Tant que tu n'as pas vu la place la plus fréquentée de la ville vide, et tant que tu n'as pas vu ta propre rue vide, et tant que tu n'as pas vu les commerces que tu fréquentais avec le rideau tiré, et tant que tu n'as pas vu tes voisins avec des masques en papier, et tant que tu n'as pas vu les gens à la poste s'écarter de deux mètres de toi quand tu rentres, tu n'y crois pas. Oui, ouais, mais et, je, je veux bien... Ça le... arrive en 24 heures. Oui. Oui, oui j'avoue que par exemple, bien que très préparé à ce genre de crise, autant j'ai mis ma famille à l'abri euh, là où il faut qu'elle soit et euh, on se démène pour leur faire l'école à la maison et, et tout, autant moi, j'ai des activités qu'il faut que je, je suive, euh, y compris certaines officielles, euh, enfin demandées euh, par la, la collectivité, on va dire ça comme ça eh bien, euh, je n'ai toujours pas porté de masque parce que je ne suis pas malade, ni, et je n'entre pas en contact proche des gens. Mais je... Bien, -nous de... Quel est ton avis sur l'efficacité du masque Je suis très partagé à titre personnel, et j'ai lu tout et son contraire. Oui, alors en fait, très... porter un masque, pyro. Très concrètement, il y a trois cas. C'est si tu es euh, malade et que tu dois aller quelque part, porte en un, c'est toujours ça, de, de, de... c'est mieux que, que rien. Il euh, y a plusieurs... Niveau 1 hein, de masque, mais on ne parle pas du petit... Enfin, ça peut aller du petit masque chirurgical, il y a différents degrés. Euh, degré 1, 2, 3, bon, le plus, plus c'est élevé, mieux c'est. Est-ce euh, que j'en ai un là Oui, je dois en avoir un là. Qui est prêt à l'utilisation, mais je ne l'ai pas utilisé. Alors tu vois, ça c'est le niveau 1 qui ne protège pas grand-chose, euh, ou très peu. Oui c'est le masque de l'anesthésiste à l'hôpital Voilà ensuite alors il y, y a des systèmes intégrés qui sont un peu plus, euh, un peu plus funky euh, qui sont intégrés avec, euh, avec un truc donc tu peux mettre l'un sur l'autre et dans, dans l'appartement, là je suis dans mon bureau dans l'appartement j'ai des masques euh, beaucoup plus filtrants j'ai même le masque, le, le monstre qui s'est qui, qui est. ça c'est pas utile euh, le, le, le masque NRBC euh, avec filtre et tout le truc euh, que tu... Je peux tu... voir Hein Envoie-le-moi. Celui-là est, celui est excessif. En revanche, il euh, y a un deuxième cas, c'est si tu es toi-même, hein. si toi, tu dois aller en interaction avec quelqu'un de malade, effectivement, là, il vaut mieux euh, le, le, le, vraiment mettre des, des, des protections adéquates et c'est généralement le personnel soignant, ambulancier, force de l'ordre, etc., qui devrait en avoir et en avoir en quantité parce qu'il faut les changer souvent et... Euh, mais enfin, si, si, si tu fais ton, ta circulation au milieu de la route, pour dire, si tu es policier et que tu as fait la circulation, tu n'as pas besoin d'emporter. Je veux dire, le, le virus ne, ne va pas voler dans les airs et, et s'approcher de toi et grimper sur ta, sur ta tunique et rentrer en toi. Il faut quand Alors, même. Si tu, si tu vas faire tes courses euh, une, une fois tous les trois jours, et que voilà, tu restes la distance, une à distance respectueuse des gens, en théorie, n pas, en théorie je dis ouais. bien. Tu n'as pas besoin de masque. Non. Alors ensuite, il petit... y a le troisième cas, qui est un cas, en fait, où l'utilité, elle est indirecte. C'est-à-dire que si tu... lorsque tu portes ce genre de masque, tu te rends compte du nombre de fois où tu mets tes doigts à ta bouche et à ton nez et à tes yeux dans la journée. Parce ah que... oui, c'est bon, ça. Parce qu'en fait, tu, tu portes, alors je ne vais pas le mettre, mais tu, tu portes ton masque et tu te rends compte que tout d'un coup, tu te grattes. Tu... Ouais, je le fais souvent. Et euh, je, on le fait tous. les tels punais qui transpire je fais souvent ça. Voilà, des milliers de fois par jour. Et c'est là où tu te rends compte, « Ah oui, merde, il faudrait que j'aille me laver les mains. » Je vais à la poste ce matin, et j'ai une furieuse envie, et en plus, quand tu y penses, l'envie augmente, tu as une furieuse envie de te gratter le visage, de, de, de... et donc tu cherches des toilettes, tu prends du savon, tu te nettoies, etc. Alors tu ne peux pas te sécher, Alors tu sors avec le coude, tu essaies d'ouvrir la porte, etc. C'est assez euh, rigolo, mais c'est plus, plus un rappel qu'autre chose. Le... Après, il y a une approche philosophique de dire, au fond, nous devons nous, nous, nous, nous y isoler volontairement pour le bien commun. Mais parti... et en même temps, partir du principe que nous allons attraper cette maladie et qu'il y a une sorte de sélection naturelle qui se met en œuvre. Et que si tu es relativement en bonne santé et en... avec un bon système immunitaire, normalement, tu vas y passer statistiquement... Enfin, tu vas passer le cap et donc tu ne seras pas euh, malade et, et, et encore moins mort. Et euh, statistiquement, c'est le cas. Statistiquement, on va avoir moins en fonction... Alors évidemment, chaque catégorie est différente, chaque catégorie de, de personnes, de... mais statistiquement, on a 99% de chances que quand bien même on est cette... On, on, on, on cette maladie, ça ne va pas nous tuer. Euh, nous sommes dans la force de l'âge, les jeunes, c'est encore, encore des meilleures statistiques, c'est vrai qu'à partir de 65 ans, 70 ans, la statistique est, est plus mauvaise, du moins pour l'instant, de ce que l'on sait. Et donc, plus on retarde la contamination, euh, mieux c'est pour la collectivité, mieux c'est pour tout le monde, parce que nous, nous contribuons à ne pas saturer les hôpitaux. Si tout le monde tombe malade en même temps, les hôpitaux sont débordés. Et ils le sont déjà aujourd'hui en Italie, ils le sont ouais, je, déjà ailleurs. Je, te... je devais subir une petite intervention le, le 17 mars, et elle est reportée sans date ultérieure, bien sûr. Et, et, et je veux dire, ça, ça n'était pas du tout négociable. Oui. C'est clair, il y a du triage, c'est-à-dire que d'abord les priorités, et parmi les priorités, on sauvera les plus jeunes plutôt que les vieux, et, euh, et parmi les plus jeunes, on sauvera les filles plutôt que les garçons. Tu connais comment ça marche. Et donc, euh, c'est le, le, le patriarcat, c'est bien connu. Et donc, ouais. Le, le, ouais. Le, voilà, le, le... donc il n'y a pas de… ça c'est dans les pratiques, et c'est vrai que nous autres sur qui avons cette attitude de nous préparer à l'avance, d'avoir justement des stocks, de... ce n'est qu'un tout petit aspect du sur avoir des stocks. Un, un, un gros élément, c'est l'attitude. Est-ce que tu suggères concrètement de stocker ben Là, pour l'Italie, c'est un peu tard, c'est-à-dire ce sera plutôt quelque chose dont on discutera pour la prochaine crise. C'est pour celle-ci, euh, eh bien, euh, il faut réf simplement réfléchir. Ce que tu utilises au quotidien, qui va de, du dentifrice à la brosse à dents, euh, au savon, jusqu'à... Alors, dentifrice, la... j'ai. Brosse à dents, j'ai. Savon, j'en ai acheté 3 kilos, 4 kilos. Ah, Ça va alors, c'est tranquille pour le savon pour un moment. PQ. Le... Bah, ça aussi, les, les gens, c'est marrant cette obsession sur le papier toilette alors qu'on peut très bien gérer sans papier toilette. C'est pas, pas ça qui, qui, qui, qui est absolument... Tant qu'il y a de l'eau courante, le papier toilette est très accessoire. En revanche, euh, voilà, nous, nous... heureusement que cette crise, et c'est pour ça que je, pour moi elle est... Tu as raison de dire qu'elle s'ajoute à une crise structurelle, mais qui n'est pas liée... Par exemple, ce, ce n'est pas ce genre de crise qui devrait normalement faire qu'il n'y a plus d'électricité et plus d'eau courante. Non, normalement. Normalement, il y a suffisamment de personnel... Euh, pour faire fonctionner, en tout cas au minimum, l'eau, comme tu parlais des déchets, c'est très important, le, le, le, les, les traitements des eaux usées, le, le faire fonctionner le, le gaz pour, pour le chauffage, etc., pour la cuisine, etc. Euh, si nous devions avoir euh, des ruptures dans l'électricité, et, et donc par, par cascade, par domino, euh, le reste, l'eau le, notamment, et, et, le, et, le, et, le, et le gaz et le chauffage, euh, eh bien là, là, alors le papier toilette, ça devient extrêmement précieux, parce que les gens sont mais à la fin, il y a des... vous avez une rivière, il y a de, enfin, il y a de quoi faire, mais, mais on n'est plus habitué à ça, et, et le, le confort moderne est tellement énorme, que nous n'avons plus aucune idée de, de comment on peut vivre sur les rives du Gange ou, ou du Congo, donc euh, on n'a on a pas, ce, ce, ce, ce, ce décalage est, est trop fort. Bon, et... Après on est adaptable, mais c'est vrai qu'on on voit que, le papier toilette, voilà, c'est un, un truc qui, qui, qui est souvent cité comme nécessité principale alors qu'elle ne l'est pas. Et puis, tu l'as mentionné tout à l'heure, il y a la nourriture, et, mais il y a aussi les, les médicaments. Beaucoup de gens sont des malades chroniques, ça va du diabète au, à la tension, à la, à la, ou même aux antidépresseurs pour beaucoup de gens, n'est-ce pas mesdames Et euh, la rupture de stock d'antidépresseurs, ça a des conséquences assez considérables sur la, la psyché des gens et leur comportement. J'ai entendu dire qu'il y avait des queues devant les tabacs pour les cigarettes. Alors oui, ça c'est, j'imagine, des cigarettes pour un fumeur, ça doit être, ça doit être terrible. Des, des points auxquels on, que on va découvrir, c'est que le trafic de drogue va s'arrêter dans ce genre de situation, parce que par définition, il n'y a pas des stocks énormes et, et, et les trafics marcheront moins bien. Donc, on va voir là comment les traders, les, les yuppies modernes vont vivre sans cocaïne et comment les, les, les classes prolétaires sans pétard, euh, est-ce qu'elles vont être toujours aussi dociles Donc, ça, c'est des questions euh, euh, auxquelles on aura la réponse ces prochains mois. Ouais, ça, ça va exploser hein, parce que entre l'assignation en résidence, le manque d'espace vital pour certains qui vivent dans euh, 15, 20, 30, 40, 50 mètres carrés à deux avec enfants, sous prétexte que comme on est en ville, tu comprends, on est tout le temps dehors, donc chez nous c'est petit mais ça va, quand ils vont se retrouver dedans toute la journée avec les enfants qui braillent, et comme tu dis, sans substance récréative, euh, moi je te donne 10 jours avant que les gens ne commencent à s'agacer un petit peu. Hein. Ouais. Alors dans les... tu sais lorsque il y avait... Les... Pardon, pardon, pour ceux qui diraient on va aller au parc, parce que le parc on est à l'extérieur, ça craint rien, etc. Euh, arrêtez d'être con de minutes, tous les parcs sont fermés. Bien sûr. Alors, le, lorsque dans les années 50, les États-Unis avaient développé une stratégie de sauvegarde de la population en cas de guerre nucléaire, et qu'ils avaient proposé la construction d'abris anti-atomiques, comme on les appelait à l'époque, euh, et qui ont été construits dans de nombreuses villes et de nombreux pays euh, du monde, notamment en Suisse, en Suède, eh bien, la, la, la problématique était de dire combien de temps on, on va demander aux gens... De s'attendre à, à... j'ai fait une phrase n'importe comment, en français ça devrait dire, combien, combien de temps allons-nous suggérer comme étant le, le temps minimum pour que les gens restent dans ces abris voilà. Déjà ça, me fait Pardon, ça, ça me fait plaisir de parler avec un polyglotte parce que tu confirmes que plus tu parles d'autres langues, ah mieux que tu, je bien que tu parles français. Ah, dans ma tête je suis en anglais, c'est ça et non, euh... Dans ma tête je suis en et on me reproche tout le temps de chercher mes mots. Ou de... Oui, mais en fait si vous parliez plusieurs langues, vous le mmh. sauriez mais ouais. Et donc, euh, et donc le, alors je ne te dis pas l'allemand. Si si, heureusement que je ne le maîtrise pas très bien, mais en plus, je devais maîtriser, si je maîtrisais l'allemand, je mettrais tous les verbes à la fin, et, et ce serait très compliqué. Alors, le, le, on ne comprendrait pas jusqu'au dernier mot ce qu'on veut dire. Le, et, et en fait, donc, ils ont fait des études psychologiques de, de, de, pour essayer... De, alors, d'un point de vue physique, tu peux rester de manière indéfinie, euh, cloîtré euh, avec des gens, si tu as de la nourriture, si tu as un système d'hygiène et une évacuation des... des des ordures physiques, personnelles, de tout ce, qui est, tout ce qui est excréments et autres, il n'y a pas de problème. Encore une fois, l'évacuation des ordures, c'est toujours la même logique en fait. Ah oui, oui. Quand tu Paris va avoir deux circuits différenciés et à ne pas chier là où tu manges, ça va. Ça va très bien. Quand tu commences à faire les deux au même endroit, c'est le problème. Pourtant, pourtant, ils ont dit, euh, en cas de guerre nucléaire, il faut rester deux semaines à l'abri. Et euh, alors tout le monde a, a mis de côté deux semaines d'eau, deux semaines de nourriture dans les abris, etc. etc. Et puis personne n'a posé la question, mais pourquoi deux semaines et pas trois Au fond, les radiations elles vont peut-être durer des centaines d'années. Donc pourquoi deux semaines et En fait, ils, sont, ils ont dit, on a fait des tests, et on a remarqué qu'après deux semaines, y compris des conjoints, des, des époux, des, des familles, au bout d'un moment, ils n'en peuvent plus, ils sortent quand même. Donc euh, on ne va pas... C'est en gros comme une montagne. Exactement. Pardon, tu as dit je le pressens arriver avec force ouais. et euh, je crains que autant, alors en Italie je crois qu'il y a un facteur peut-être que euh, moi, ayant, ayant des parents ayant eu des parents italiens, des grands-parents italiens, et ayant connu très bien, ayant vécu en Italie quand j'étais petit aussi, je crois qu'en Italie peut-être tu l'as déjà remarqué, mais il y a un petit élément de il y a un élément de la personnalité italienne en général qui est hypochondriaque je ne sais pas si tu as remarqué ça les Italiens parlent volontiers de leur propre maladie ou de les craintes de maladie qu'ils ont C'est pas remarqué, non. Ok. Ben moi, j'ai remarqué ça, peut-être c'est des générations plus âgées, plus anciennes, mais euh, moi, j'ai trouvé ça assez flagrant, et peut-être que ça, c'est un facteur qui ajoute à la volonté... Euh, voilà, si c'était une invasion, une invasion de l allem allemande de l'Italie, ils seraient moins disciplinés. Mais là, c'est un virus, c'est une maladie, c'est... Je crains que dans d'autres pays, comme en France ou en Angleterre, il n'y ait pas cette discipline. Euh, euh, je, je crains fort que ça ne se passe pas, facile, ça ne se passe pas aussi facilement aux États-Unis, en, en, en, en France, euh, ou en Angleterre qu'en Italie. Mais euh, nous serons vite fixés. Ça se, sur un, ça se jouera sur un levier psychologique qui est le fait que le, la punition sera différée puisqu'on estime que le, le, le, le degré, le, la vitesse d'incubation, le temps d'incubation du virus, c'est 7 à 14 jours. Donc le problème, c'est que les premières mesures ne porteront leur effet qu'au mieux 14 jours, enfin au mieux 7, mais très probablement 14 jours ça. après leur instigation. Or, tu viens, de nous tu viens de nous dire que 14 jours, c'est déjà psychologiquement le max pour la plupart des gens. C'est quand on sera au max de tolérance, qu'on n'aura peut-être que le début oui. de la récompense de l'effort qu'on a fait. Et tu sais très bien que l'intelligence, c'est d'accepter que la, la gratification soit différée. Quelqu'un d'intelligent, c'est-à-dire quelqu'un qui sait s'autodiscipliner, et quelqu'un qui accepte de bosser des années dans la pauvreté en échange d'un gain futur. Le con de base, il, il ne va chercher que le gain rapide. Donc le problème qu'il y ait ce 7, 14, 21 jours de délai, entre la l'éventuelle récompense de l'effort que tu as fait et l'effort que tu as fait, va être ce qui va nous plomber. Parce que les gens pendant 14 jours vont s'enfermer avec leurs chiens, leurs gosses, etc. Tout en continuant de voir la courbe monter. Et 80 90 ne comprendront, enfin, ne toléreront pas d'accepter qu'on ne verra les, la, le bénéfice qu'après. Oui. Alors, euh, pas de filles. Pas de prostituées, pas d'orgies, ça c'est les trucs euh, qui vont, les classes supérieures vont être très très mal, hein, ces prochains temps. Oh non, les classes supérieures, ne t'inquiète pas pour elles, vont se les procurer quand même. Ah, c'est dangereux, hein. c'est dangereux, hein. dangereux en cette, dans cette situation. En tout cas, nous voyons, ah, je... je père, ils se débrouilleront, mais tu sais que face à la face à la peur du sexe, la peur de la mort disparaît. Alors, c'est vrai, et euh, d'ailleurs, deux, deux points, en fait, ce qui m'avait fait penser à cette réflexion, c'est tout d'abord de voir que parmi les classes dirigeantes, euh, nous avons beaucoup de politiciens atteints. On a annoncé qu'il y a une forte présomption qu'au Canada, le, le Premier ministre soit, soit touché. Et, et d'autres, je crois qu'en France, il y a eu quelques ministres, quelques, quelques membres du Parlement. Donc, on sent qu'il y a cette maladie, en fait. Alors, ici, il y a le président de la région. C'est ça. Et, et je crois aussi le. Des, des différents chefs de parti euh, touchés depuis déjà quelques jours, depuis pas mal de temps, et, euh, et on sent que c'est en fait beaucoup plus diffus que ça en, que ça en a l'air. Euh... Alors mon épouse me dit, mais tu vois, les politiciens, ils passent leur journée à serrer la, la main aux gens, donc euh, forcément, euh, forcément, ils sont plus, plus à risque, c'est possible. Mais un autre, euh, un autre élément, c'est que euh, j'ai perdu le fil de ma pensée avec ces, avec ces histoires de, de politiciens, euh, je parlais des classes dirigeantes. Oui. Pardon? Je parlais des orgies. <rire> oui, les, les orgies. Alors les classes dirigeantes qui sont c'est les politiciens, les. Euh... Moi je vais, je vais meubler pendant que Dans tu meubles. Moi, ton... ça me reviendra. Moi je, je prédis un, un, des milliers, des dizaines de milliers de ruptures. Il y a des couples qui ne survivent ah, oui. qu'en s'échappant au travail. On connaît tous des gens qui ne survivent et qui ne tolèrent leur conjoint que parce qu'il y a le travail. C'est pour ça qu'on repousse la retraite, c'est parce qu'on sait que quand on va se retrouver en... assigné ensemble, ça va être très dur. Et là, il y a, il y a plein de gens dont l'entente, mais simplement l'entente émotionnelle, sexuelle, euh, professionnelle et intellectuelle surtout, n'est simplement pas suffisante pour être enfermés ensemble. C'est très vrai, c'est très vrai. Ça, on s'est tous retrouvés lors de vacances euh, assignées par la neige, ou par la pluie ou par le froid. On s'est retrouvés une semaine ou deux ou dix jours euh, ou en bateau ou dans un chalet à la montagne euh, où finalement il faisait tellement mauvais qu'on ne pouvait pas sortir. Et on a tous trouvé le temps très long avec une jeune femme ou une femme ou une dame ou un, ou un monsieur euh, avec qui on était pourtant ravis de partir. Oui, oui, oui. Et pourtant, il n'y avait pas d'épidémie, euh, l'ambiance était légère, on était simplement assigné par le, le temps et la contrainte météorologique, météorologique, et on était tous bien contents de rentrer et de ne plus voir pendant quelques jours. Ben là, ça va être ça en dix fois pire. C'est vrai. Les gens vont s'exprimer. C'est vrai. Non, c'est c'est très vrai. Voilà, je crois que comme ça ne m'est pas revenu, on va, on va s'arrêter là, sinon je, je vais, ça va me turlupiner, je ne pourrais plus réfléchir à autre chose. Parfait. Euh, je, te, je te remercie. Alors, bon courage euh, en, en Italie. C'est euh, un événement que l'on racontera à nos enfants, à nos petits-enfants, et qui restera dans nos mémoires assez, euh, de, manière, euh, de manière très intense, je crois. Et ce n'est pas fini. Je, je, ne suis, je suis loin d'être le plus à plaindre, et d'ailleurs, je ne me plains pas. Pareil ici. Mais la situation est grave quand même. Hein. Oui, oui, c'est un, un vrai événement, c'est l'histoire avec un grand H. Salut camarade. Stam bene. A bientôt.